Good morning, allez dans les all tues rejoindre le lundi matin Avraham Mordechai ben Yitzchak Vefani, Amram Arman, amram Arman, Amram ben Sulika, ainsi que l'Irfoat Arav Baruch Shmuel ben Lea et Lea Bat et l'Icheva Avotachar Si vous souhaitez aussi d'aidé une prochaine, d'une demi-heure, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions ma sœur Hatrigiga, Perek Gimel Mishna Aleph. On rentre dans la dernière ligne droite avant Ben Ezra Le summum de Tous, et d'un Moed, un des six Sdarim de de la Mishna avec un petit rappel avant de commencer la Mishnah, que depuis la... tout le elle est assez originale, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans le Seder Moed, on a parlé de, des fêtes et des lois relatives à la fête. La Khagiga, c'est le Maseh qui parle en général sur toutes les fêtes, d'accord spécialement au Yamin Tovim, les corbanotes qu'on a fait, mais en fait, si vous votre attention, elle, a, elle est à moitié composée des lois des corbanotes, et à moitié composée des lois de, de Touma Vetara. En fait, elle a c'est vrai que ça a un rapport avec les fêtes, mais elle est à moitié, à part, elle appartient à moitié au Cédère Côtier, mais à moitié au Cédère Taharot. Et concrètement, j'imagine que ça a été euh, mis dans, à la fin des, des, de, du Cédère Moël, parce que là, en l'occurrence, on a toutes les lois relatives aux, les lois, relatives aux, à aux lois de pureté et impureté, de, de la manipulation des corbanotes, comme on les mange, parce qu'on monte à Yonjalem justement. Je suppose c'est pour ça que c'est entré. Là, concrètement, on va voir en fait un père où on va parler des lois plus rigoureuses qu'il y a dans les coachings, dans la, dans la consommation de, de, de, des corbanotes, plus rigoureuses que la trouma, et inversement, les lois plus rigoureuses de la trouma face au coaching. Et comme ça, on va traîner vos intentions. On a huit mishnaïotes qui ont parlé beaucoup de trouma et de tahara. On a donc la première mishna, en fait, on va énumérer 13, 11 points. Pas dans la première Mishnah, dans la Mishnah, Mishnah c'est une seule grande Mishnah, ici, c'est coupé en trois, Mishnah-yot. Tant mieux pour nous, sinon, sinon on aurait fait un cours de lumière. Et, et, ou tant pis pour nous, mais enfin, on n'a pas tous le temps d'étudier tellement de temps. Donc, euh, en tout cas, la Mishnah va nous commencer à nous parler du Khomer Bakodesh Mibbeturma. Littéralement, telles sont les lois plus rigoureuses, strictes, dans le Kodesh, dans ce qui est Kadosh, dans les Korbanot qui ont une Gdusha, qui le coaching en l'occurrence, qui sont plus stricts que la trauma. Donc on va comparer en fait les lois de la consommation de la, des corbanotes avec la consommation de la trauma. Et on va être plus Mahmir, hein. Rami on instauré beaucoup plus de mesures de, de, de, de précaution face à l'impureté par rapport au Kodesh, au corbanote, plus que la trauma. D'abord parce que le Kodesh est le plus strict en général, mais en plus, en plus parce qu'en général dans la trauma, c'est les Kohanim qui mangeaient la trauma et les savait savaient bien se tenir. Alors que les Kohanim, c'est tout le monde, c'est tous les gens les plus simples qui vont aussi à, à Et du coup, on va se retrouver dans une situation où. On... Alors, on va être obligé de manger de leur corbanote parce qu'on va... On va. Ils vont porter des corbanotes au bataille Migdash, les Kohanim iront danger leur part. Mais du coup, pour pouvoir, en fait, pour assurer que. qu'il n'y a pas eu de. que de, de, de... Tout, tout a été bien fait, Rami m'ont instauré beaucoup plus de choumrote dans les Kohanim, que dans la consommation de la trauma. Et on commence avec la première. Romain, Bakodesh, Batouma. Telle est les lois plus rigoureuses qu'il y a dans le Kodesh que dans la trauma. Je lis d'abord la mishnah parce que je ne l'ai pas encore lu, histoire de comprendre la comparaison qu'il va y avoir. Shema du Kelim, Betor, Kelim, la trauma, avalu la Kodesh. Achoraim, Betor, Robet, et avalu Batouma, Avalo, Bakodesh. A noset, Amydras, noset, Athoma, et et Akodesh. Bigdeur, le trauma, Midras, la Kodesh. Donc ça fait 5 ou 6 points déjà, où on a le Kodesh, la consommation des korbanotes, qui va requérir des lois plus rigoureuses que les lois de consommation de la trauma. Avec le premier d'abord, Si tu veux manger de la trauma, avec des ustensiles, avec... Des assiettes avec des marmites pour faire cuire la trauma et avec des fourchettes aussi, et eh bien tu peux les mettre, quel le tu peux les mettre un dans l'autre et tremper le tout au migvé. Ouais, on va expliquer après plus précisément le problème, mais d'abord dans la, dans la trauma je te permets de le faire. Pour la consommation, l'eau le, la codèche ne te permets pas de faire ça pour le, la consommation du codèche où je t'impose de le faire un après l'autre et pas tout en même temps. Soit, on va prendre un cas concret, on a une casserole avec des cuillères. À tremper c'est plus pratique si vous allez au milieu, de mettre les cuillères dedans vous trempez le tout comme ça et voilà vous faites attention que l'eau rentre bien en général lorsque l'eau va rentrer forcément dans l'eau la le, le poids et la, la masse elle est elle, elle, elle, elle, elle on flotte plus naturellement dans l'eau donc en secouant un petit peu l'eau elle va facilement recouvrir toutes les cuillères ça va être très bien trempé il devrait y avoir aucun problème en théorie seulement j'ai pris un mauvais exemple de casserole c'est pas reste avec cet exemple, on corrigera après le petit détail. Mais en tout cas, seulement euh, Chachamim ont instauré que non. Pour le pour les coachings pour tout ce qui est kadosh, si c'est pour si c'est pour faire de la trauma, mettez tes cuillères dans la casserole, et trempe comme ça Si c'est pour consommer des corbanotes, je te parle de le faire, tu te les cuillères une après l'autre et tu te ta casserole indépendamment. Quelle est la raison Il y a deux avis qu'il faut que tu en en, a, en fait. Il y a la bâtonnerie va sur un hein, y apporte un avis, je crois que c'est le petit vrai, il rapporte l'autre avis, justement. Et non, il rapporte aussi le même avis, il rapporte un avis simple, en fait, que, que lorsque tu vas mettre un dans l'autre, en... alors, lorsque tu trempes quelque chose au muguet, il faut que l'eau du muguet recouvre tout l'ustensile, ouais, entre parenthèses même, celui qui trempe un thermos par exemple, et qu'il n'y a que la partie en verre à l'intérieur qui veut tremper au muguet, il doit mettre tout le thermos, le fermer, qui soit bien, pas le fermer le, le bouchon, mais bien qu'il soit bien utilisable tel quel avec le, la, la partie plastique le recouvre extérieurement et le trempe le tout. Et il a l'obligation que l'eau va recouvrir tout le plastique qui est autour et qu'il n'y ait pas d'étiquette sur le plastique aussi, si tout c'est des étiquettes qu'on a l'habitude d'enlever, parce qu'il y a khatsi ça, d'accord Il faut que quand on trempe que de que toute l'eau va entourer le, la chose qu'on en trompe. Maintenant, du coup, il y a, on va parler maintenant de, euh, de, donc quand tu mets un ustensile dans un autre ustensile, on craint que maintenant, un, il va écraser, il va être trop lourd. Imaginez que vous prenez BMF, vous prenez réellement deux casseroles lourdes et que vous les mettez une dans l'autre vous les trempez dans l'eau. Vous imaginez que l'ol va pas bien passer entre les deux. Maintenant, si vous êtes, vous consommez de la trauma, vous êtes un kohen travers, ce qu'on appelle un kohen qui fait attention à manger de la trauma, ou vous êtes vous-même, on n'a pas de doute que vous, vous allez être en commun. Vous allez faire attention à faire un petit geste pour que l'ol va bien partir en dessous et bien, en, bien entourer chaque, chaque, chaque chose que vous mettez dedans. Mais étant donné que, pour les coachings, comme on a dit, on craint que, que les gens simplés aussi, moins, qui font moins, moins méticuleux sur les mésotes, ils vont tremper le tout comme ça, ils vont pas faire attention que peut-être que la cuillère, elle écrase un peu trop fortement, l'eau n'est pas arrivée, n'a pas entouré toute la cuillère. Il s'avère que ni la cuillère, ni la casserole n'ont vont être au milieu. Parce que s'il y a une partie qui n'a pas été trempée, au milieu, bah, ça ne marche pas. On se trempe au mi on se trempe entièrement. Si je me trempe et je laisse mon petit doigt dehors, après je mets mon petit doigt dans l'eau, ça ne servira à rien. Il faut que d'un coup tu sois entièrement dans l'eau. D'accord Même principe. Si toutefois tu cuillère, à l'écrase, la casserole, tu trempes les deux comme ça, il s'avère qu'il y a sur une petite euh, superficie, une petite surface, il n'y a, a pas eu l'eau du miguevé qui a recouvert le sensile. Toute la DILA n'est pas bonne. Donc, du coup, même on dit tu ne les trempes pas un dans l'autre, mais trempe un après l'autre. Et du coup, je n'ai pas besoin de corriger l'erreur que je vous ai dit parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. L'erreur que je vous ai dit, c'est par rapport à l'autre avis. Donc, je vais rentrer Très rapidement. Il y a un autre avis qui nous dit que vous savez qu'en remont au miguevé, si vous voulez mettre un ustensile dans un autre sensile, il faut faire attention à ce qui est. Parce que l'ustensile externe qui le contient, il a, il a, il soit ouvert d'une ce qu'on appelle une chauffe et éthanode, l'équivalent de deux doigts qu'on peut tourner dans tous les sens. Ça veut dire, si vous prenez une petite bouteille, vous allez tremper une bouteille, euh, vous, vous voulez tremper des bouteilles dans le canal, d'accord Vous allez prendre une bouteille en verre qui a une toute petite ouverture, Ouais. où on ne peut pas rentrer deux doigts qui vont se retourner à l'intérieur, et vous allez mettre toutes les cuillères vous allez, ou les couteaux, vous allez tremper dans le milieu, ou dans le canal. Vous allez Faire descendre la bouteille, elle va se remplir d'eau. Vous n'avez pas trop au migué, vous avez trop dans une bouteille, mais pas dans un migué parce que ici il n'y a plus cette communication d'un grand trou qui fait communiquer l'intérieur de la bouteille avec l'extérieur de la bouteille, ou avec l'eau du migué qui est à l'extérieur eh bien, on considère que euh, les, les, les objets qui sont dans la bouteille, ils sont isolés, ils ne sont pas en rapport avec le muvet. Il y a quelques petits détails, quelques petites nuances, mais ce n'est pas notre problème. Et je continue avec le deuxième sujet. Je traduis littéralement d'abord. Achoraim, l'arrière, le derrière de l'ustensile, le tor, le contenu, et Bethazvita et la hanse. Ça, il y a trois choses pour la trauma, Batrauma, Avalobakodesh, mais pas pour la Kodesh. Il y a une alhacha très particulière. On parle d'une impureté qui est n'est biderabanan. Là je ne vais pas entrer dans sinon on va faire un cours beaucoup trop long. Mais il y a une impureté qui est des avec tous les liquides qui sont impurs, Ramé, on m'a décrété que les liquides impurs, on va leur donner une très forte, un très haut niveau d'impureté. De peur qu'on va les confondre avec le rokazav, avec le zav qui pourrait avoir un postillon qui va partir et qui va et qui vécu d'une grave impureté. De, du coup, Khameh ont décrété que tout liquide qui est impur, on va lui donner ce fort niveau d'impureté. Malgré tout, c'est un décret Du coup, pour contrebalancer le fait qu'on était très marmire d'un côté, vous savez que si on est trop marmire, ça va faire un problème. Parce que dire que tout est impur, il va s'avérer qu'on va se retrouver avec, avec quelqu'un qui va se mettre à un coin qui va se mettre, par exemple, à, à brûler de la trouma qui a été impurifiée, alors qu'elle n'a pas été impurifiée par la Torah. Et si elle n'a pas été impurifiée par la Torah, on n'a pas le droit de la brûler, parce qu'il ne faut pas détruire la trouma qui est encore mangeable. Donc si par rapport à la Torah elle est mangeable, même si Midera ou ont on fait un décret, on n'a pas le droit de la brûler. Pour bien différencier nos tout de des Rabanan, maintenant j'y arrive, Chachamim, on a instauré une alaka très originale. Selon la Torah, lorsqu'on en rend impur un, un ustensile, même en lui touchant la hanse, tout le ustensile devient impur. Si on le touche à l'extérieur, l'intérieur devient impur. Dans cette impureté, Midera Banane, ont on décrétait que si tu touches la hanse, la hanse est impure, mais le reste de l'ustensile est pur. C'est-à-dire, tu permets de le. Tant que tu ne touches pas la hanse, l'objet, de l'ustensile est le plus haut. Et aussi, on va considérer aussi que la partie externe de l'ustensile, elle est distincte de la partie interne de l'ustensile. Donc si on a touché à l'extérieur l'ustensile, l'extérieur va véhiculer une impureté, mais pas l'intérieur, c'est très original. D'accord Donc, Comme je vous ai par rapport au fait qu'on était très marmire sur l'impureté, on a voulu aussi, en contrebalancer, en mettant une grande coula, d'accord en, en différenciant, en fait, la, la, que en fait, dans un ustensile classique, on différencie trois parties. L'intérieur, lorsqu'on lorsqu est impur, lorsqu'on a un pur l'intérieur, tout devient pur. Parce que là, c'est l'utilisation, euh, comment dire, normale, classique de l'ustensile de l'utiliser par l'intérieur. Si ça devient pur par l'intérieur, tout devient pur. Mais si, tant que tu vas le, le rendre impur par l'extérieur, l'intérieur ne devient pas impur, la hanse, c'est considéré comme une entité externe, une entité une tierce. Toute cette halakha originale, elle est pour la trauma mais pas pour le kodesh, pas pour les coaching D'accord, pour les coaching, dès que ça y en a un qui devient pur, tout devient pur. Ensuite, annoncez à Midras, nos à Thomas, avalo et à Kodesh. Midras, on l'avait déjà vu dans la précédente, je crois, dans le bête. Midras, ça, ça peut traduire par une chaussure même. Celui qui porte une, transporte une chaussure impure, eh bien, il pourra malgré tout transporter la trauma de l'autre main, dans la mesure où il ne véhicule pas d'impureté. Ça veut dire. Imaginez, il faut prendre un tonneau qui est en, en argile. Donc l'argile, il véhicule impureté que si on rentre à l'intérieur mais pas par l'extérieur. Donc je porte sur l'épaule un tonneau de trauma. Mais si j'ai besoin, je peux même transporter de l'autre côté de ma main, ou même ici, je mets et je tiens une chaussure qui, a, qui véhicule une impureté. Parce que pour le moment, la chaussure ne rend pas impur le, le vin. Ça, je te permets de le faire pour la trauma, mais pas pour le Kodesh. Si tu transportes du vin de coaching, avec lequel tu amènes le Bétamigdash pour en faire des Nesachim, par exemple. Ouais, es le fournisseur de vin de Nesachim pour le Bétamigdash. Et des batailles, on pas le droit de transporter un objet impur dans la main, de peur, à cause d'une histoire qui s'est passée, que quelqu'un qui a attrapé le tonneau comme ça, qui était un peu ouvert en haut, et il a dû mettre la main en haut, et puis il a fait rentrer la Touma à l'intérieur. L'impureté, il, il a fait rentrer à l'intérieur. Du coup, Kramion a décrété si tu transportes quelque chose d'impur, si tu transportes de la... Un tonneau de cas de, de, de, de, de, de pour les corbanotes tu n'auras pas le droit de transporter de l'autre côté d'avoir de tenir aussi dans notre main un objet impur ensuite big ochle or les trauma midras la codèche ça on l'a vu dans la Mishnah. c'est explicite là bas que les vêtements de ceux qui mangent la trauma ils sont considérés comme impurs pour ceux qui mangent les, les, les corbanotes on avait vu dans la Mishnah précédente que il a différents niveaux de que le on avait, on avait découvert qu'il y avait plusieurs niveaux de gdusha, entre celui qui mange juste les khoulines, celui qui va manger le maasar celui qui va manger la trouma, celui qui va manger le kochim, et celui qui va faire la paratratate. On avait vu aussi que euh, les vêtements de celui qui veille à préserver les lois en rapport avec un niveau inférieur, ces vêtements sont considérés comme impurs par rapport au niveau supérieur, parce que concrètement, peut-être qu'il a négligé et que sa femme qui était Nida, elle s'assise dessus par exemple, elle va lui faire véhiculer une impureté plus grave. Ok C'était une rumeur qu'il y avait. Ensuite, dernière halakha, en rapport avec notre ami Coluche, ça va me faire, quand je dis ça, ça va me faire un peu un sketch qu'il avait là, avec le Ariel qui faisait les nœuds toute la semaine, hein. bref. En tout cas, lo ta kodesh, mida ta truma. La mida du kodesh, la règle, qui, pour, les, pour la purification des, des objets, pour ce qui est kadosh, pour les coachings, n'est pas comme la truma. Pourquoi Cheva kodesh, matir ou menagev ou madbil dans le Kodesh, tu dois nécessairement ouvrir tous les nœuds et les sécher et pour pouvoir les tremper pour les rendre purs. Vers vers cocher et après seulement tu referas les nœuds ensuite. Tandis que Ubat si tu veux même, cocher, tu peux même les attacher et tu les trempes au migré. Bon, c'est quoi cette histoire des nœuds C'est que vous savez, des ustensiles où on les ferme avec des nœuds. Ça peut être quand des objets de femme, par exemple, vous savez, ou pour un peu, de, un peu de style, on fait un comme des lanières qu'on attache avec un nœud, et puis qu'on fait entrer un nœud dans un, ou bien toutes sortes de choses qu'on pourrait avoir, de d'objets, ça pourrait être une cape, où il y a un nœud, on le laisse toujours ouvert, ça peut être des lacets aussi, et lorsqu'on a, l'objet, est devenu un le vêtement, il est devenu impur, en théorie, le nœud, il n'y a pas de problème de, alors quand on a dit qu'on chose de mieux, il faut que l'eau vienne de partout, il ne faut pas qu'il y ait de la kratitsa il ne faut pas qu'il y ait un, un, quelque chose qui fasse écran, c'est-à-dire, si vous allez vous tremper au migué en mettant en collant les mains comme ça, vous, vous trempez au muguet, vous n'allez pas tremper au migué. Pourquoi Parce que l'eau, elle n'est pas rentrée dans vos mains. D'accord Même principe, fait attention à ce. Les femmes font attention à se bien peigner les cheveux et tout ça, qu'il n'y ait pas des nœuds. Là, en l'occurrence, on y arrive maintenant, hein, un objet. Alors, quand tu imagines peut des lanières dans, dans ton vêtement qui sont fermées, lorsque tu vas les mettre dans le muguet, elles vont, l'eau, concrètement, l'eau elle va partir ça va bien s'imbiber, il n'y a que quand c'est un fil très fin qui va être bien fermé serré, on craint que l'eau ne va pas arriver dedans. Mais dès que vous allez prendre plusieurs fils et faire des nœuds en même temps, eh bien l'eau elle va arriver de partout, il n'y a pas de problème en théorie. Ouais, donc, n'importe quel objet qui est censé être fermé avec un nœud, tu veux prendre ta cravate, imaginez, il y a des gens qui ne font pas les nœuds de cravate à chaque fois, tu prends ta cravate telle qu'elle, tu la trempes au milieu si elle est de pure, elle va devenir pure. Mais, malgré tout, et pire que ça, ta cravate, même si tu n'as pas encore fait le nœud, et tu as envie de la tromper au milieu pour la rendre pure parce qu'elle est impurifiée, mais tu as envie d'abord de faire le nœud avant. Si tu veux, tu peux même faire le nœud avant, et après tu tromper au milieu. Pour le Kodesh, ça ne marche pas comme ça. Pour le Kodesh, tout objet, tout vêtement qui a des nœuds, tu es obligé de défaire tous les nœuds. Tous les nœuds possibles. Des fois, vous imaginez, il y a des fois des, des, des, des lanières qui sont censées. Tu dois ouvrir tous les nœuds pour qu'il n'y ait pas de problème de khatissa de partout. Et lorsque tu vas ouvrir les nœuds, tu vas y nettoyer là-bas qui n'est pas éventuellement une impureté ou une saleté qui va faire que qui va faire écran à ce moment-là donc tu vas devoir purifier tous les ouvrir, ouvrir tous les nœuds les donc c'est ce qu'on a dit euh, matir il y a cocher et matire, c'est de l'un et le contraire c'est faire un nœud et le matir c'est ouvrir le nœud donc dans le kodesh tu dois ouvrir le nœud minagef, tu devras même sécher pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté après tu trempes au migvé, au va makhara cocher et après tu pourras refermer tes nœuds et tes lanières Tandis que au dans la tourma, c'est pas obligé de fonctionner comme ça, tu pourras même faire ton nœud auparavant, et tu t'en tremperas même avec le nœud, il n'y a aucun problème. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatslachakotou, ça.